En plein pour l'emploi. Alors c'est une, une action collective de formation et de coaching intensive pendant 5 jours. 14 petits jeunes ont été accompagnés pour en fait leur faire découvrir le monde professionnel de l'intérim. Il a fallu d'abord dès le premier jour qu'ils fassent connaissance, donc des activités ice breaking, c'est-à-dire des de glaces créer une, une cohésion de groupe. Donc c'était un peu difficile de percer ce cocon et d'y entrer, mais à la fin, on s'est très bien entendus, donc ils se sont un peu détendus aussi. Aujourd'hui, avec les jeunes, on a vu ensemble le côté recrutement. il fallait postuler pour une annonce en intérim qui a vraiment spécifique, codifié. Franchement, c'était génial, bonne ambiance, on a appris beaucoup de trucs. Euh, comment se déroule l'intérim, comment avoir un emploi, euh, comment se dérouler les formations. Et en fait, on nous a donné des casques VR. On voyait le métier comme en réalité. Moi, j'ai testé euh, le transport en livreur. On a fait une visite aussi du lycée de Saint-Joseph d'agroalimentaire. Ça a été une découverte. On avait mis les blouses, tout ce qui dit ben, pour rentrer dans l'agroalimentaire. La visite en CFA, ça a, je pense, euh, a été un tournant dans, dans cette semaine. Le fait que ce soit devenu du concret pour eux. C'est une mise en situation réel en fait de recrutement. Personnes qui recherchent un emploi qu'ils ne sont pas encore intérimaires vont se confronter en fait à la réalité. Je suis là aujourd'hui donc pour rencontrer les jeunes déjà. qui nous permet, nous, de recruter des jeunes aujourd'hui euh, qui ont potentiellement du mal à trouver une entreprise dans laquelle les accueillir pour un premier job. Ça aide les jeunes à se préparer un petit peu au monde du travail, parce que c'est vrai qu'ils euh, viennent en agence d'intérim et qu'ils n'ont jamais eu l'expérience d'un entretien professionnel euh, ou de savoir comment se comporter face à un professionnel. Les jeunes, c'est notre avenir et euh, c'est l'avenir de l'emploi. Enfin, c'est très important pour moi aujourd'hui d'être là. C'était vraiment intéressant parce que, euh, tout ce qu'on a appris tout le long du stage, des deux premiers jours, eh ben on a directement mis en application. Eh ben, on a appris à retaper notre CV, mieux gérer notre stress envers un, un employeur lors d'un entretien. On les a vu passer devant nous, un par un, pour se présenter, présenter un petit peu leur projet professionnel. Pour certains, une évolution flagrante. Et aujourd'hui, on a vu des gens en fait, qui parlaient à haute voix devant huit devant personnes ou neuf personnes qu'ils ne connaissaient pas, donc euh, pour un entretien. Et là, on voit qu'en très peu de temps, ils ont gagné en confiance en eux, en expression orale. Je pense que cette expérience euh, les a fait grandir. On a vraiment créé une, vraiment une cohésion de groupe et il euh, y avait vraiment de la bienveillance et euh, on a pu apprendre de tout le monde. Je remercie tous les formateurs euh, car euh, ils ont été là pour nous. Ils nous ont aidés à gérer nos stress. Très fier, ben, c'est un plus on va dire sur les expériences, le parcours. Franchement je suis très fier, et je ne regrette pas du tout. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans mon projet professionnel. Très belle action et je souhaite vraiment qu'on recommence qu ça l'année prochaine. Euh, vu les retours, je pense qu'on va, on va décliner l'action sur les autres bassins du territoire. Je pense que prochain semestre, ça serait bien qu'on fasse un tremplin dans l'Ouest.